Bien à ta voisine et à ton voisin qu'aujourd'hui, là c'est la prière. Si tu es venu fatigué, il faut chercher là où puiser la force. Quand on va commencer, déjà, les chantres, vous prenez votre place. La méthode d'aujourd'hui, nous prêchons en priant. Amen. Amen. Et nous allons terminer huit sujets de prière. Alors on va faire combien de minutes? Pour chaque sujet, sept minutes. Alors ça va faire combien? Là, là où va s'arrêter la prédication, c'est là que va s'arrêter la prière. va s'arrêter place prière, si vous priez beaucoup, eh bien, on va aller très loin. Mais rassurez-vous que je ne vais pas arrêter sans qu'on termine parce que c'est tellement important. Si, si tous les sous-thèmes de ce soir, non, il faut que le Seigneur soit glorifié. Il faut qu'on puisse craindre l'éternel. Dis à ton voisin, s'il ne fait pas chez toi, il va faire chez moi. Si on ne verra pas chez toi, on verra chez moi. Amen. Amen. Lise avec moi ce passage. Deutéronome. De chapitre 23. Chapitre 23. Verset. 3 à 7. Dans 3 misato 3 à misato, kino misato kino Avant de lire, nous devons d'abord parler de Deutéronome Ce n'est bon, C'est pas un mot français comme tel. C'est un mot qui a été adapté d'après son origine en hébreu. De teros. De teros. De de de de de de de de deuxième. Deuxième. Deuxième. deuxième. deuxième. Yami Ou répétition tokobandela donc deuxième ou répétition yami toko bandela. ah c'est ça le déteros normalos normalos c'est la loi les alime obeko la loi mobeko en d'autres termes na le lengue vous soso déteronome déteronome et le signifie deuxième loi il a cité mobeko amibale. or la bonne Explication, ça veut dire la répétition de la loi. Ah. Ça. Ah. Donc, Moïse répète la loi. Pourquoi il répète la loi Parce que ceux qui avaient reçu la première fois la loi étaient morts dans le désert. Alors il y a une nouvelle génération qui est arrivée Vous savez même à l'église Il y a certains enseignements qu'on doit reprendre Il y a de certaines prédications qu'on doit reprendre Parce que chaque année qui vient Il y a toujours une nouvelle génération Amen. qui s'annonce Amen. Alors Moïse Répète la loi à la nouvelle génération parmi les choses qu'il est en train de répéter voici un extrait il dit aux enfants d'Israël dans votre parcours n'oubliez pas ce peuple ici l'ammonite et le Moabites. vous pouvez accepter tout le monde d'être dans votre assemblée, mais l'Ammonite et, la, et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la dixième génération et à perpétuité. Ces gens, et no les Ammonites et les Amoréens ne les associez pas. Parmi les enfants de Dieu, ils doivent être à l'écart. Pour des raisons majeures. La première raison, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Egypte. Donc les gens qui, qui vous tôt, ont privé à boire, bah, les gens qui vous ont privé à manger, bah, ce sont des gens qui voulaient votre mort. Autre chose, Moussous. parce qu'ils ont fait venir Contre toi, a pris d'argent, Balaam, Balaam, fils de Beor, de Péto, Péto à Mésopotamie. Pour qu'ils te maudissent. Donc ils ont fait appel à quelqu'un si y avait quelqu le pouvoir de maudire. Ils ont payé l'argent loin. Ouais. Ils sont venus avec lui pour qu'il puisse vous maudire. À cause de ces deux raisons. N'acceptez pas qu'il soit parmi les enfants Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant qu'est-ce qui est arrivé que Moïse est en train de répéter. Verset 5. Mais l'éternel ton Dieu. N'a point voulu écouter Balaam. Et l'éternel ton Dieu. A changé pour toi. La malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'éternel ton Dieu et s'il y a quelqu'un que Dieu aime parmi nous écoute aujourd'hui je vais dire à quelqu'un on craindra le nom de l'éternel. Parce que l'éternel, c'est lui qui change le mal en mieux. Il change la malédiction en bénédiction. Il change... À la seule chose qui fera que à l'extérieur qu'on puisse craindre l'éternel, c'est le changement qui arrivera dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un des changements là où il y a un changement c'est un matériel didactique tout le monde constate que non, il n'était pas comme ça il n'était pas comme ça ce soir nous allons prier pour le changement et nous allons parcourir tous les textes bibliques où Dieu parle de changement et nous serons bénis en écoutant chaque changement nous sommes en train de prier par rapport à ces changements-là, l'éternel notre Dieu change la malédiction en bénédiction. Jamais je n'ai trouvé dans la, dans la Bible un passage qui dit Dieu a changé la, la bénédiction en malédiction. Non, Dieu change toujours le mal en bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend Si vous recourez dans le livre de la Genèse, vous allez trouver les changements. La Bible dit, quand Dieu créait, la première... Le premier... Le premier... Alléluia... Amen... La Bible dit... Ainsi il y a un soir... Et donc c'est le, peu le peu soir peu qui commence. Quand le soir commence... Après... Il y a est un matin, bien aimé dans le ta seigneur. vie ne s'arrêtera pas sur la moquerie. Si on a eu à se moquer de toi, le, le moment qui arrive, c'est le, le, le moment de cri de joie. C'est le moment de cri de triomphe. Le moment de cri de joie. Si tu as commencé par humiliation, le moment qui arrivera c'est le, le, le moment de, de l'élévation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend dans la quelle dimension que nous sommes. Moi, j'ai prie à ce Dieu des changements, de changement. De la, Bible dit, la Bible dit l'éternel a changé pour nous les enfants de Dieu. Pour nous, le fils de l'Alliance. La malédiction la bénédiction en bénédiction. Que la bénédiction pas soit bolide. le partage de quelqu'un que la bénédiction pas soit bolide. le partage de quelqu'un que le bolide. bonheur soit le partage on bolide. craindra l'éternel le way. changement, Dans ton changement dis à ton voisin changement. Changement. changement changement si on se moque de toi Kuchola, yo. dis vous avez raison mais quand ça va changer vous-même aussi, vous allez faire quoi? Vous allez changer. Acclame très fort le Seigneur. Ah, J'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Ce soir, Alléluia. nous allons prier pour le changement. Pour le changement. Le premier point. Le premier point se trouve dans Genèse 50. De verset 19, 19 Jusqu'au verset 20 Je parle de cela Pendant 3 minutes minute Après nous, tukha, nous allons nous lever Pour demander le changement qui est ici Que ce changement là Vienne aussi dans nos vies Lisez avec moi Genèse 50 Verset 19 Jusqu'au verset 20. La Bible dit, Joseph leur dit, Joseph, il dit à ses frères, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. <rire> Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie à un peuple nombreux Vous avez médité de me faire du mal Mais le, le Seigneur a changé à les mal en bien pour, pour que je puisse entrer dans ma destinée Est-ce que, que je, je parle à quelqu'un C'est un, un problème de destinée J'aimerais que tu t'élèves ai là où tu es J'aimerais que tu t'élèves là où tu es le oui, Seigneur change les choses Bon pour que moi kamo. aussi j'entre dans ma destinée j'entre dans ma, ma destinée ta destinée c'est de donner à ta famille de la valeur ta la famille fa Welle, aura la de la valeur la no quand la tu va entres dans ta, ta destinée prie le Seigneur commence à clamer le Seigneur Seigneur, change-moi je vais entrer dans ma destinée dans ma destinée dans ma destinée dans ma destinée je vais être dans ma destinée, change le mal en bien, change le mal en bien, le diable a placé le mal pour étouffer ma destinée, mais toi l'éternel mon Dieu, tu es celui qui change le mal en bien, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de recevoir cela, s'il y avait mal dans ta vie, et crois que le Seigneur est en train de changer ce mal, ce mal là est en train de changer, es en train je ne sais pas la grandeur de ta destinée, je ne sais pas la grandeur de ta destinée. Je ne sais pas ce qui caractérise ta destinée. Mais le Seigneur va te prendre et te jeter dans ta destinée. Au nom de Jésus, les enfants les enfants de Jacob ont jalousé Joseph. Ils dit, on va voir ce que deviendra ses On va voir ce que deviendra ses rêves. Ils ont tenté de le tuer. Ils ne l'ont pas tué. Ils ont bandit à l'étranger. Ils l'ont vendu à l'étranger. Et même là, à l'étranger, on a voulu le tuer. On l'a jeté en prison. On ne l'a pas tué. Mais le Seigneur Dieu est venu. Il a ramassé, de la prison à l'élévation dans le palais royal et Joseph témoigne que le Seigneur a changé et les techniques de gens et les techniques du diable, pour que j'entre dans ma destinée, pour sauver la vie de plusieurs pour sauver la vie de ma famille pour sauver la vie de, pour la vie de plusieurs toi aussi tu as une destinée tu as une destinée, tu as une Destiné. O sea destiné, Dieu veut t'utiliser pour t'amener dans la destinée. Plusieurs e vont faire les études fa se grâce, o, grâce à toi. Tu feras étudier beaucoup. Grâce à toi, plusieurs na vont se marier. Grâce à toi, plusieurs vont trouver du travail. Grâce à toi, plusieurs vont voir. C'est un problème de destinée que le Seigneur change Ce tu voulais t'empêcher dans ayo. ta destinée, o destine, que tu entres dans cette destinée, que tu entres dans cette destinée, que tu entres dans ta destinée. Écoute-moi, écoute-moi, ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta dentille. ne te regarde pas ta forme. Dieu, qui t'a créé avec cette taille, avec cette forme, avec cette tentille, C'est un projet pour toi. C'est pour lequel tu es de creer, que le Seigneur te eh, fasse entrer dans cette dimension au oh, oh, nom de yesu. oh, oh Seigneur une destinée. Les sorciers veulent, veulent te tuer. Mais ils ne verront pas. Ils n'arriveront pas. Parce que ta destinée te réclame Ta destinée te réclame. C'est un problème entre Dieu et le diable. Ils te feront la guerre. Ils ne t'arrivanent pas. Parce que ta destinée te réclame. Ta destinée te réclame. Ta destinée te réclame. Encore et encore ta destinée si te réclame Dieu, Dieu chérit la destinée un enfant de Dieu ton combat devient le combat de l'éternel parce que tu dois entrer dans ta destinée que le mal soit changé en bien que le mal soit changé en bien au nom de Jésus acclame le Seigneur tu peux rester debout -co -tikale -tikale Tout comme tu peux t'asseoir, nous prenons la deuxième requête. -oh. Gloire à Dieu. Deuxième requête. Yami bale. Ah, j'aime bien ça. La ah, ben ça. Que ça, ça s'accomplisse dans ma vie. Et te yamwe, ça s'accomplisse dans ma vie. J'ai loué quelque part. Quand j'ai pris cette maison... Je viens, je dors. La première nuit, je fais un rêve que je suis dans une brousse qui était de cette taille. Je vois quelqu'un courir dans la brousse. Après, il se lève. La taille était comme ça. Quand il a mis son chapeau, je me suis rendu compte que c'est le chef Koutibé. Il me dit, toi, tu es venu dans ce quartier. Tu penses que tu vas t'en sortir. Tu penses que tu vas t'en sortir. Tu vas voir ce que je vais faire. Derrière lui, il y avait des moellons, tout un temps de moellons il a commencé à lancer des moelons quand ça vient tu as peur quand un moelon arrive il y a quelqu'un qui capte ça il y a quelqu'un qui capte tous les moelons sont finis il s'est rendu compte qu'aucun ne m'a touché il veut fouiller l'éternel change le mal en bien il y a quelqu'un qui te conduit lis avec moi ce passage Somme 30 verset 12 Donc, verset 11 à 12 Mais dans d'autres versions vous pouvez trouver ça du verset 12 à 13, la ça dépend de la version 12, qu a que vous avez. 13, une autre Le psalmiste dit, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Ah, tu as délié mon sac. O lo, o tu m'as saint de, de, de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Mû Éternel mon Dieu, ya je ben te louerai toujours. Ici, le psalmiste dit que Dieu est celui qui change la les lamentations. En allégresse. Qu'est-ce qu'on appelle lamentation? Ce sont des plaintes accompagnées de gémissements et des cris. Quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un a des douleurs, il est en train de se plaindre. La pauvreté, le chômage, Tout le monde rime, lui n'a pas envie de rire. Sa vie, c'est seulement. La mer à la journée. Maninga, <mix> bien les cantiques tu me temps. la foi. chante peu plus toi-même cantiques moi, je vais prier le Seigneur. C'est lui qui change. Même la casserole. Amen. Amen. Les lamentations sont aussi expressions de douleur et de regret. Donc, tu as raté de d'épouser un homme Maintenant, après, un homme, cet homme-là est devenu élevé dans la société. Toi, tu restes avec des degrés. Mais le Seigneur dit, ça ne s'arrêtera pas sur cette mélodie-là. Le Seigneur change ]情况. les lamentations en allégresse. Qu'est-ce qu'on appelle allégresse c'est une joie manifestée au dehors. Quelqu'un comprend? L'allégresse, c'est une joie publique. L'allégresse, <rire> c'est <cute> une <'in> joie publique. Quand l'allégresse vient, Temps, là, quand? même un vieux papa peut, peut commencer à, à chanter un chant qui n'existe pas en cours de route. Papa, il exprime la joie au dehors. Dieu est celui qui change les douleurs en cri de joie. Les souffrances internes en cri de triomphe. Et s'il y a quelqu'un qui croit ça, lève-toi, dis Seigneur, change mes lamentations, change mes lamentations en cri de victoire, en cri de triomphe. Ah non non non non quelqu'un ne comprend pas Jérémie quelqu'un ne comprend pas Jérémie quelqu'un ne comprend pas Jérémie. Quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma douleur, à ma souffrance, à l'absence, et le poison, mon cœur est abattu au dedans de moi. Voilà ce que je vais repasser à mon cœur. Voilà ce qui me donnera de l'espérance c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, l'éternel renouvelle. Ma vie ne s'arrêtera pas aux lamentations. Ma vie ne s'arrêtera pas aux regrets à cause des échecs. Non, ma vie sera des cantiques, des cris de joie, des sons de joie, des cantiques. Bien aimés Je veux l'allégresse. Je veux l'allégresse. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis beaucoup lamenté. Pourquoi les choses ne marchent pas Pourquoi les choses ne marchent pas Pourquoi les choses ne marchent pas, les ne marchent pas? Maintenant je m'attends à toi. Tu changes les lamentations. Tu changes les lamentations en allégresse. Une joie publique. Écoute, une joie publique. Même si tu es timide. Tu ne peux pas exprimer la joie publiquement. La voiture que tu vas acheter... Tout le monde va constater que non, les choses ont changé. La maison que tu vas construire va crier trop. Même s'il ne parle pas, ce que nous voyons. C'est qu'il y a la main de l'éternel. Ah, je prie que tu sois un matériel didactique. Que ceux qui veulent chanter puissent... Ah. Non, je ne vois pas que tu es en train de prier, frère. Je ne vois pas que tu comprennes. Écoute, écoute-moi. Dans la Bible, quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isa, le Dieu de Jacob. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est possible que quelqu'un aussi prie se en se référant à toi. Et le Seigneur, ce que tu as fait dans ma sœur, ce que tu as fait dans mon frère, fais-le aussi à moi. Fais-le aussi à moi. Une église va prier. Ce que tu as fait à Jinkanda, nous voulons aussi voir ça ici. Que tu exprimes la joie dehors. Au nom. Est-ce qu'on connaît Alpha et Omen? les dieux de tout temps chantez se lève tes mains chante-se quand, mède, chante, quand tu... il, change, il change frère il change c'est du me rassure que Dieu va te donner une joie publique c'est l'alliance dans laquelle tu es entré Alliance. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ah, le Seigneur est en train de changer les choses. Le Seigneur est en train de changer les choses. Le Seigneur est en train de changer les choses. L'allégresse est ton partage. L'allégresse est ton partage. Tu vas crier, tu vas crier, tu vas danser, tu vas pousser des cris, tu vas chanter à cause de l'éternel des hommes. On craindra son nom. Par l'allégresse. Par l'allégresse. Par l'allégresse. Par l'allégresse. Au nom de Jésus. Alpha, Alpha, Alpha, Alpha Omega. Le Dieu de tout le Alléluia. Oh shit Et jour de changement Zembo 66. Psaume 66. Psaume 66. Même après cette retraite, pri en fonction des passages que je donne. Tu seras béni, mon frère, ma sœur. Somme 66. Somme 66. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. La Bible dit. Biblique le bien Venez, boya. Contemplez les œuvres de Dieu Un. Venez contempler les œuvres de Dieu Il est redoutable Quand il agit sur le fils de l'homme Il est redoutable Quand il agit Sur le fils de l'homme Qu'est-ce qu'il fait Il changea la main en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouissons en lui. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La Bible dit. Il change la mer. Ça, c'est le jour où les enfants d'Israël ont traversé à sec. On a traversé un grand obstacle, comme s'il n'y avait rien. Dieu... Yeah, oui. Et celui qui change les obstacles en opportunité, il change les obstacles en opportunité. J'aimerais que quelqu'un se lève, dit Seigneur. Facilite-moi la chose Il y a des obstacles devant moi Écoute-moi très bien Il y a dans la vie Certaines situations Tu ne demandent que miracle Pour les résoudre Tu peux appliquer telle méthode Tu peux appliquer telle méthode Mais il n'y a pas de changement Mais dans ce monde Dans ces obstacles Il n'y a que le miracle Il n'y a que le miracle est-ce que quelqu'un a la foi de prier du Seigneur opère père de miracles dans ma vie. vie Je vois qu'il y a, a des fleuves, de je vois qu'il y, qu y a des montagnes, montagnes. je vois qu'il y a des obstacles infranchissables. Maintenant, je crois à toi. Je crois à toi. Je crois à toi. Je crie à toi. Prie le Seigneur. Oh, je crie à toi. Oh. Oh, à toi. Oh. J'écris à toi. Si l'obstacle, c'est un mariage. Demande au Seigneur de résoudre cette obstacle. Si l'obstacle, c'est une maladie. Demande au Seigneur de détruire cet obstacle si l'obstacle c'est la pauvreté mais pas le seigneur de détruire cet obstacle si l'obstacle si l'obstacle c'est un homme ou c'est une femme que le seigneur t'ouvre la voie que tu franchisses cet obstacle là que tu puisses franchir cet obstacle oh j'ai crié à toi ¡Para! Changement dans la vie de ces bien-aimés, les enfants d'Israël ils se sont engagés sur la voie de la destinée, ils allaient dans la terre promise, ils y sont venus. Voici la mer rouge sans pirogue, sans bâton, sans peau derrière eux. Voici l'armée égyptienne, il la mort qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire les seigneurs a dit je ne tue pas les égyptiens à sec non il lui faut silence, il y a quelqu'un qui reçoit une visitation particulière il y a quelqu'un que Dieu est en train d'arroser parmi nous il est dans une autre atmosphère reçois encore et davantage Yamba avantage mon sou sou, Alléluia. Mais sois encore davantage. Yamba avantage au sou Merci, mm Jésus. -hmm. Le tout mon Moutoumoko. I'm you 5 à 36. Psaume 107. 35 à 36. Vous prenez aussi Psaume 114. Dozipe Psaume 114. Verset 7 à 8. Verset 7 qui n'en a 8. La Bible dit. Bibliothéque. Dieu change. Yahweh a les déserts en étang et sauver quand il a ici que mets <rire> Ah. et la terre aride en source d'eau e et, et il y établit ceux qui sont affamés Pe ba Il fonde une ville pour habiter po oh, Seigneur Jésus merci psaume 114 Psaume 114 verset 7 à 8 verset 7 à 8 tremble devant le seigneur ô terre l'ingalibosson ensemble Devant le Dieu de Jacob, il change le rocher en étang et, et le roc en source d'eau. Dans ces deux passages, Dieu change la sécheresse en abondance. Non, je sais que tu as quelque chose. Je sais que le Seigneur te soutient avec quelque chose. Mais c'est même Dieu qui te soutient là. C'est Dieu qui donne la bénédiction en abondance. Ah, que quelqu'un lève, Dis, Seigneur, je veux maintenant l'abondance. En d'autres termes, la prospérité. Vous savez bien aimé, les termes affamés, les termes famine, les termes faim, Sortir de ta bouche, j'ai dit, peut sortir de ta bouche quand tu as tellement mangé, tu, tu peux même bien bien bien commencer bien à t'étonner quand quelqu'un dit j'ai passé bantico nuit à dis Mais comment quelqu'un peut arriver là? Que le Dieu te bénisse avec abondance, il te bénisse avec abondance. Le Seigneur Jésus a dit. Mes brebis, je ne suis pas comme l'ennemi qui vient égorger, qui vient détruire, qui vient ruiner. Mais ceux qui me suivent, je mes brebis, je leur donne la vie avec abondance. Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu demandes l'abondance pas mal la foi. Seigneur, bénis-moi. Tu si changes les choses difficiles en abondance. Les rocs. Non, quelqu'un ne comprend pas. Non, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Arrête un peu d'acclamer, je dis quelque chose. Écoutez. On nous dit que l'eau c'est la vie. N'est-ce pas L'eau, c'est la vie. Mais vous savez d'où sort l'eau C'est des pierres. C Les choses sont dures. Les choses sont difficiles. C'est là que le Seigneur nous permet que la vie sorte là. Si tu es en train de traverser des difficultés, sachez que Dieu est capable de changer ces difficultés en ressources de vie. Il est capable de changer ces choses difficiles. Acclame le Seigneur pendant prier. Je ne sais pas s'il y a une chose difficile. Tu peux même pas avancer ici devant. On peut parler à ce choses de difficile. Le Seigneur va faire couler de fleuves. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Les rocs se transforment en source. Les rochers se transforment en ressource. Oh, je reçois cela. Je comprends pourquoi. La Bible a dit, la Bible a dit... Il est la pierre angulaire. Jésus est le rocher des âges De lui sort la vie Et il donne la vie avec abondance Il donne la vie avec abondance Il donne la vie avec abondance Tu as déjà parlé de l'abondance L'occasion t'est donnée de prier Demande de l'abondance Je ne sais pas Tu demandes 100 dollars Tu demandes 1000 dollars tu demandes je ne sais pas combien faut oublier ça ça quelqu'un peut te donner ça facilement quelqu'un peut te donner ça facilement demande de quelque chose qui te dépasse tu es capable de changer les difficultés en facilité les difficultés en facilité lève tes mains là où tu es pour recevoir cela. Dis Seigneur, je reçois cela. Seigneur, je reçois cela. Je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas folle. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Voilà pourquoi je prie. Je veux l'abondance. Je veux l'abondance que là où il y avait des Rico. difficultés, la facilité entre. La facilité entre. Là où il y avait les sec, la fertilité entre. Organic. La fertilité entre. Si ]olyoku. ma vie si est semblable agree, à un Wein. désert, que le Lu. fleuve coule dans ce désert, et le fleuve coule dans ce désert, et le fleuve coule dans ce désert, au nom de Jésus, so Nicolo fongola lola tononake bon a guya ya ya Yahweh we ikamwa c'est e ça le mot jesus kaoyo pasola Yahweh, ah lol, biso, homoraké, monal, ou Yahweh, he, Yahweh, Yahweh, mi rika moi, et ça, et moi, ah, et si kaoyolo, passo Ouais, il de <inaudible> ta gloire. Libère de ta Envoie le feu envoie le feu de ton esprit envoie le feu envoie le feu envoie le feu de ton esprit et quelqu'un acclame le seigneur acclame le seigneur acclame le seigneur, acclame le seigneur. J'ai dit, acclame le Seigneur parce que nous allons lire. Le point 6, c'est la technique. Le point 6. Esaïe 52. Non, Esaïe 42 plutôt. Et le verset 40. 16. Verset 16. Esaïka Seigneur, 16. je, je m'attends à toi Seigneur. Amen. Je m'attends à toi. Le Seigneur dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent Je changerai devant eux les ténèbres en lumière Et les endroits torturés en pleine ah. Voilà ce que je ferai Et je ne les abandonnerai pas Regarde bien ton voisin, ta voisine Le Seigneur a promis De changer les ténèbres en lumière Toutes les zones sombres le Seigneur va éclairer Là où moi je ne vois pas clair La lumière vient La lumière vient La lumière vient Ah, Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà debout Dis Seigneur Éclaire-moi Seigneur Éclaire-moi Éclaire-moi Tu es le soleil de justice